On va découvrir la série Never Again, qui bénéficie d'une très très bonne réputation, avec bien sûr quelques trigger warnings, certes, c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu d'ambiance, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien, mettez-vous avec de l'eau, du café, du thé, une tisane, du perrier, c'est parti. Quel le clic gauche marche, mais pas la manette. Bon, très bien, parfait, ok. Ah oh. <rire> C'est donc ça Très bien Il n'est pas de douleur plus grande que de se souvenir des jours de bonheur dans la misère. Ah, trouver l'inhalateur Ok. Oh non <rire> Oh non Ah, oh, ça commence J'ai pas l'inhalateur. Elle va avoir une trop grande sensibilité. Ok. Je sais pas... Oh non. Oh, oh, oh, oh. Je cherche mon numérateur. Ouais. C'est là. Une mauvaise idée. Hop. OK, OK. Je vais pas bien. Oh non, c'est tellement. Oh. 8, 9, 10. Here I come. Je suis choqué. <rire> je... La dark soulisation de l'asthme. Enfin, je sais ce qu'elle ressent. Hein, donc, euh... Elden Ring, Ventoline édition. <rire> C'est pour ça qu'il faut ranger la chambre. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut ranger la chambre. Ok, ok. Oh, oh, oh, Emma? oh, oh. Ok, il me manque tellement. Emma me manque tellement, oh, très bien. Ça m'appelle de bons vieux souvenirs hein, sur Phasmophobia avec l'empilement de, de gobelets. Dans le monde des morts. et hop là, très bien. Dans le Nilgol, bientôt. Peut-être dans le prochain. Hein, oh. Mince, corps de marmotte. Ah Non. Oh, oh, oh, oh. Ok, très bien. Retraite comme ça. Si je regarde de près, je peux trouver des choses et des endroits qui ne sont pas immédiatement évidentes. Avec la touche E. ça. Mais est- quand j'ai des crises d'asthme ça me terrorise. Utiliser l'inhalateur pour continuer. Hein c'est pas. Moi j'ai jamais eu ce genre d'inhalateur. Pourtant j'ai très asthmatique. Faut vous assurer que c'est C'est comme ça qu'on empêche une invasion de l'ambiance. Alors, on peut pas saisir n'importe quel objet. Euh, là, je suis baissé, hein, donc euh, je sais pas l'impression que je suis giga baissé. Donc là, par exemple, si je reste appuyé... Je fais, hop là. Ouh, ouh, ouh. Éviter la drogue, les enfants, Monsieur, sûr. Bataille de polochon. Ah, j'ai envie de faire la bagarre, j'ai envie de faire une bagarre de polochon. Est-ce qu'il y a une application Twitch avec une bagarre de polochon dans le chat Bah bien sûr, peut-être que c'est marrant oh. Ok <rire> J'aimais bien quand j'avais de l'asthme, je trouvais ça vachement plus fun hein. That's strange. It doesn't work. won't open. Ah ouais, 4 heures. <rire> oh <rire> mais non, a que là, ça ne connaît Qu'est-ce que ça fait là ici Stephen, mom, dad, where are you <rire> André André. Mais en plus il faut la lumière. Oh. Il faut la lumière Est-ce que je peux pas prendre un pieu seulement pour me défendre Peut-être ça. Hein. Il y a un code. Ah En chiffre romain, alors je sais pas quel euh, code montre des chiffres romains. Ok, Ok attends, attends. Okay, 715. I don't need mine right now. Très bien. On était déjà là-dessus. 715, ça doit être ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr! It non, ok. Oh, J'aurais aimé ne pas ouvrir. Euh, J'aurais aimé ne pas ouvrir. Euh... Mais d'où euh, Regardez Oui. Oh c'est la meilleure partie du jeu. J'en profite pendant que j'ai encore toute ma santé mentale. Inhalateur. Note par contre. Oh. Très bien, on a un genre de. Oh, ok on peut regarder autour de nous en appuyant sur une touche pour voir ce qui sort de... En termes d'indice. Oh bien, en termes d'interaction. <rire> Le pied que tu veux mettre sur la chaise, mais la chaise en dessous inversée. Voilà. C'est une vision d'aigle. Je m'attends à prendre mon... Euh... Ma ventoline en disant, ouais, j'ai une patch. <rire> Stéphane, trouvez Stéphane et les parents. Il ne dit pas mes parents, il dit les parents. <rire> Est-ce qu'il y a? In. Souvenir note. Très bien. Choisir espace. Nettoyable. Maman m'a demandé de ranger tous mes jouets dans la. Quoi? Maman m'a demandé de ranger tous mes jouets dans la poitrine. Mais c'est quoi ce? Cette signalateur ne me quitte presque jamais. D'aussi loin que je me souvienne, papa m'a toujours dit que s'il était hors de ma portée, je pourrais mourir. Maman y a même attaché une corde pour que je puisse le porter autour du cou. I don't need my Histoire que si je meurs étranglé, c'est quand même vachement pas agro à cause de l'inhalateur. C'est quand même dommage que. Si ce soit un peu flingué par la, par la traîne un peu maladroite. Hein. Après, ça ne, ce n'est pas genre. Euh c'est vraiment vrai, c'est pas, pas non plus handicapant. C'est surprenant. Mais again, cette traduction. Est-ce qu'on peut considérer les viewers comme des euh, comme des jouets Est-ce qu'on range les viewers dans ma poitrine oh. On avait quelque chose là Je suis trop haut. Je suis trop, trop, suis trop, quoi Oh Excusez-moi. Il en manque deux de jouets. Où est-ce qu'il sent En fait c'est vraiment la maison de poupée nulle, hein. Désolé, mais tu joues, tu joues pas avec ça, quoi. Alors... Comment dire euh... Oui, il n'y avait pas giga ça tout à l'heure. Non, il n'y avait pas trop ça. Hein. Peut-être juste un déplacement de... Que je mette la chaise devant le Pékin, parce qu'il déjà un... souvenir, qu'est-ce qu'il dit un souvenir, dit dans un souvenir Fourmi, ok. Suffocation. C'est peut-être un mot très étrange pour une fille de 13 ans. Et malheureusement, il est avec moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il m'est difficile de vivre entouré d'étrangers. Je pense que tout ce dont j'ai besoin, c'est de ma famille. Mais ma mère dit que les gens ont besoin de la société que nous devons communiquer les uns avec les autres. Ou bien nous deviendrons fous. Papa visite souvent mon école pour rappeler à mes professeurs et informer les nouveaux professeurs que j'ai de l'asthme. C'est toujours la même chose. Ma fille ne peut absolument pas être exposée à des situations stressantes en cas d'urgence. Voici mon numéro de téléphone. Je me souviens de cette phrase par cœur maintenant. Je me tiens juste sur le côté et regarde silencieusement les professeurs dire « désolé ». Et nous ferons notre possible pour que cela ne se reproduise pas. Bien sûr, tout le monde respecte mon père parce qu'il est le pharmacien le plus connu de la ville. Mais aujourd'hui a été une mauvaise journée et pas seulement pour moi. Je me suis réveillé dans ma chambre. Mon père était assis à côté de moi et ma mère était à proximité, tenant un verre d'eau. La dernière chose dont je me souviens est mon camarade de classe Christian. Lui et ses amis ont brûlé une fourmilière juste à mes pieds. J'étais vraiment désolé pour ces petites créatures qui se dispersaient dans la peur dans toutes les directions fuyant pour sauver leur vie. La plupart d'entre elles n'ont pas survécu. Leurs petits corps carbonisé allongé sur le sol, en se mélangeant avec la poussière et la boue, j'aurais voulu pouvoir les aider. Je pleurais doucement avec la tête baissée, Christian riait, fort en détruisant les restes de la colline. Les gens passaient juste comme s'ils étaient tous aveugles. Ne pouvaient-ils pas voir comment le cœur des hommes est empoisonné par la violence et les âmes sans froid J'ai haleté pour respirer, je suffoquais. Et maintenant je suis au lit épuisé, je me sens comme une de ces fourmis impuissantes. Ok. Ah Ah Mais non, c'est pas vrai J'ai été glitched J'ai été glitched Sans déconner. J'ai été glitched. Non, je... toutes les chaises sont les mêmes, euh, c'est pas un... oh, what oh, toutes les chaises, attends, what, oh? I can't reach Mais même sans les mains, j'attrape mon verre! <rire> J'ai pas besoin de mes mains! Je peux faire pareil! <rire> sans renverser le café. <rire> bon, n'empêche, on n'a pas trouvé le sixième jouet, hein. Pas trouvé. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Or, ça, c'est la mauvaise nouvelle! <rire> de la cave. Je suis devenu modo Pardon Mais depuis quand, là Modo Simulator. Giga cool en fait. J'y Giga cool. Est-ce que ça peut casser la vitre là en ça? Bah, c'est normal. C'est normal. Je, je vais prendre cette tête pour me rassurer. Je vais y aller avec. Bah, vous le voyez pas, mais je penche à droite, à gauche. Je dois réajuster. Un petit jeu, jeu d'équilibre, parce que je penche tantôt à droite, tantôt à gauche. Les effets de stress qui se dessinent tout autour de l'écran. Ça tangue un peu. Et stress, mais aussi de... D'asthme. J'en ai bien peur avec l'inhalateur qui est ici. Il va falloir que je le saisisse. Vite offre. Ok, très ah bien. Je fais de la courbe une fois. C'est un pont comme si ça tend. Alors moi, j'ai fait de la tyrolienne. Et je vous assure que c'est hyper important de très bien euh, serrer votre ceinture pour pas qu'il y ait de jeu sur votre pantalon. Surtout quand la tyrolienne vous fait atterrir dans un terrain de sable. Manque un détail. Bout d'un pont. Du même délire. Sinon, on ramasse le sable. On le fait disparaître. Elle est hein. Ok. Là, plusieurs portes hein, quand même ici. Ça va, si, on peut tourner. Là, voilà, je vois je vois pas du tout. C'est... sombre, mais comme... Euh... Oh. Je crois que j'ai compris. Faut saisir la lumière et faut rediriger la lumière. Je pense qu'il faut faire pivoter peut-être la, la lumière. celui-là. Voilà, comme ça. Sur bassement un peu les énigmes à la Soul River hein, pour le coin. Hein. Et donc il faut probablement récupérer ici le morceau de miroir. Mettre ici et le faire pivoter. ...par la droite, je pense, ici. Et il doit repartir ici, et celui-là, il doit diriger par là, ça doit être ça. Donc, peut-être qu'il y a un morceau de métal. Peut-être qu'en prenant la tête... ...l'envoyer... à ah, attendez. Est-ce qu'en cassant en face, il n'y a pas un, un morceau de miroir que je peux ramener de l'autre côté Est-ce que je ne peux pas être une petite fille de 13 ans avec un immense morceau de miroir euh, tranchant en traversant un pont au-dessus du vide en étant asthmatique Est-ce que je pourrais pas faire ça Ça serait cool quand même. Main, tête, main, tête, main, tête. Très agréable. Il a rien là. Si, si j'ai cassé un miroir au début, mais euh, One au tout missing. début, là-bas, je n'ai pas trouvé de morceaux par terre. Je vais retourner pour voir, mais... Euh... Mettons ça dans les poches Mettons ça dans les poches Des choses. Allez hop là. C'est pas giga le talent hein, pour... Euh... À mon avis, quand elle était enfant, pour, euh, pour faire entrer des cubes dans des carrés, des euh, carrés dans des cubes et tout ça, à mon avis, elle était pas super talentueuse. Hein? Encore, voilà. Voilà. Voilà. Tellement de mon souvenir dans ce River. Ok! étrange comme poupée quand même. Très bien. Et eh bien ça, on a de quoi. On a de quoi retourner là-bas et hein. okay. Ouvrir encore. Bah oui, bien sûr encore. Pour l'instant, il y a quand même un côté très silencieux va se mentir. Il y a des jeux comme ça. J'aurais voulu des crochets là-haut. Ok Non, non, non qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai vu À gauche là Qu'est-ce qui est apparu là C'est moi ou Never again. Tu joues à un enfant de 13 ans. Et tu dois essayer de comprendre non ce way. qui se passe. Ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu inquiétant tout ça, on va pas se mentir. J'ai une tête de poupée hein, de l'autre côté. Bon, il n'y avait pas que ça, visiblement. Pourquoi j'ai envie de m'accroupir, là Pourquoi j'ai envie de m'accroupir, là Pourquoi j'ai envie de m'accroupir, là Ok, très bien. Très bien... Donc... La fameuse lampe de poche. Ok... La tête a fondu. Je vais ressort... Euh pardon oui. Alors non, hein Non mais ok, ok. Ouais, c'est un peu la panique. C'est la patate de poupée. Ouais. Ok. Un chat comme on dit. me baisse mais qu'est ce que j'ai fait? Ok. Bon c'est chaud. Panique, panic, panic, panic. Bah il faut activer l'alarme, je pense. Je pense qu'il faut activer l'alarme et ensuite euh, bouger. Mais il faut pas traîner parce qu'en plus de ça on a de la... Wait, what Je retrouve mes premiers amours, <rire> je retrouve mes premiers amours Va pas me pousser encore hein. Okay. Passage qui me met bien en stress, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Hein. Peut-être que oui, peut-être que bah ouais, peut-être que totalement oui. Techniquement, elle m'a pas vu. Là, ok, très bien. Voilà, là c'est ok. Là, on est bon, là. Mais c'est giga cool! À 13 ans, c'est pas légal C'est pas... Ah non, mais... Oh Et courju, mais sans deck vous voulais, Bien sûr, ne mettez pas euh, des langues dans votre prise, bien sûr. Ne faites pas ça. Et quel que soit votre âge, bien sûr. Hein. Genre... Euh... Ça change pas des masses. Je boite un peu. Oh, ok. Peut-être 200 000 volts. C'est pas hyper... Euh... Calide encore. Ok. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on fait pas de, de bruit là comme ça. On va suivre ce câble. Oh, il y a un câble là. Ici. Ok, très bien. Ok. Euh. Non. Il en manque un là, son deck. Voilà. Oh, attendez ici. J'en avais un là. Bien sûr. Celui-là. Mais là, là, ici. Voilà. Ok, non. Non plus. Voilà. C'est ok. Euh... What? What? Et ça, encore un. Et c'est Et là, on a OK. Oui, il là. Go Très bien. Espérons qu'il passe pas face à nous. Ok. Un, deux, trois. Il en manque un, parfait. On a un câble qui était coupé là. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on a un truc là On a une lampe. Mais la lampe ne sert à rien, là, là, là, là, là J'avais pas testé encore avec ça J'avais pas testé... Euh... J'avais testé avec le tableau électrique, mais j'avais pas testé avec le câble. Je... On m'avait pas dit, euh, le câble c'était pareil. puis c'est pas les mêmes volts. Euh... Ah, un fil de cuivre. Bah, ça, c'est toi qui le dis, tu vois. Donc, euh, on ne met pas la langue dans une prise. Donc, ça. A priori. Non, mais poussez-vous, con de. Fil, mime. une file. cette poupée de tueuse, je suis d'accord hop là, on partir à gauche à droite non c'est pas vrai c'est pas vrai, c'est pas vrai ok, j'ai un petit bouton là j'ai un bouton là C'est okay, génial Je préférais ranger ma chambre. C'était moins compliqué. Je préférais... Ah oh, le sixième. Mais... Mais... J'avais rangé. C'est pas moi qui a tout dérangé Ok. Ok. Très bien, alors qu'est-ce qui s'est passé J'ai une lampe, normalement. Mais bah, c'est pas moi qui... C'est pas moi qui dérangeais. Non mais c'est moi Attends, je rêve ou... I don't need my c'est tout abîmé ou quoi là Du coup, on a une lampe. On a dû aller dans la cave. Très bien pour aller dans la chercher une lumière. Oui. Génial. Tellement le commencement. Non, Ok. Ok. Il y a un qui s'ouvre. Y a du mouvement, hein. Il y a eu un mouvement en bas, ou pas I might need this later. Ok. Ah oh non, tes escaliers. It's broken. Mom? Donne-lui un signe. That's strange. It doesn't work. O Ou un peu. Okay. Okay. okay. Mom, mom, is that you? Bah, door, si bah si c'est maman, maman pose-toi des questions comme même hein. Quelle lumière Pourquoi toutes les fenêtres sont fermées On peut ouvrir ou pas On peut ouvrir, ce qui est pas spécialement une bonne idée, hein. euh, ni une bonne nouvelle. Oh, c'est le téléphone. Silence. I guess it doesn't Mais pourquoi work. tu supposes Peut-être parce qu'il n'y a pas de fil. Ok. Mais je suis en enfer ou quoi it won't open. Mais c'est un deck hein. C'est quoi ça Mais sans deck. Attends, mais on est d'accord qu'il y a des flammes dehors. Hein? qu'est-ce qu'on a là Stephen? Stéphane. Stéphane et Stéphane. Je sais pas quoi m'attendre. Hein. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bon, c'est rouillé, un hein, genre de rouleau, quoi, un truc comme ça. Très bien. Que dalle. Que dalle. Voilà, qu'est-ce que c'est, la chaussure Chaussure de papa, maman Stéphane Stéphane, porte des talons de maman Stéphane Stéphane This clock has always worked fine. Where could the part be? que Stéphane oh. Ça, c'est vraiment un réflexe de sale gosse, hein. Oh, le journal de papa Tu vois Pardon C'est ça, ce qui manque dans des BD. C'est ça, ce qui manque dans des BD. Des rideaux Des rideaux Stéphane Ok. you No way I don't need to experiment. OK. À température glaciale, on a orbe. OK. Journal. Qu'est-ce qu'on peut en faire Oh, attendez. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça <rire> It's locked, it won't open. That's strange, it doesn't work. Fallait que les lumière soit éteinte pour ouvrir? Je dans le miroir, maintenant. I don't need my right now. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est Bon, je peux pas rester sous ce lit, là. Euh... Oui Non. Ah oh non. pas. <rire> ok, très bien. Quelle belle journée. J'adore les dimanches. Parce que je peux rester au lit jusqu'à midi. Pour une raison quelconque, je me souviens assez bien de mes rêves le dimanche. C'est peut-être parce que je peux dormir autant que je veux, jusqu'à la fin du rêve. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve très précis. Habituellement, je vois ma maman ou je voyage, ou je rencontre de nouvelles personnes. Mais aujourd'hui... J'ai vu Stéphane. Nous avons joué à cache-cache et je me suis caché dans le placard de ma chambre. Ok. Ensuite, j'ai ressenti quelque chose d'étrange derrière moi. C'était de l'air chaud, comme du four. Quand je me suis retourné pour voir d'où venait l'air, c'était comme si je tombais à travers le mur d'un placard. Derrière le placard se trouvait une grotte entièrement en feu. Les flammes étaient partout, j'étais effrayé. Soudain, quelque chose est sorti de la flamme et a voulu m'attaquer. Puis je me suis réveillé. Qu'est-ce que c'est que ce... On dirait un on dirait une écharpe sur un, sur une branche, un truc comme ça. Trois semaines se sont écoulées. Depuis qu'Emma, un espace en trop, est perdue dans la forêt. Je ne peux ni manger ni dormir. Je m'en veux de ne pas avoir pu la trouver ce soir-là. Quand l'on jouait à cache-cache À touche-touche, très bien. C'est genre le... Lou quoi Je pense tout le temps au fait qu'elle est sûrement seule et ne peut retrouver le chemin pour rentrer. Pourquoi personne ne la cherche Ses parents n'ont même pas appelé une fois. Ils n'ont donné aucune nouvelle. C'est comme si plus personne n'avait besoin d'Emma. Ok. Bon, les choses on les a. Simulateur, pile. Ok. Très bien. Oh, attends. It work for some Donc il faut des piles. Est-ce que je pourrais pas utiliser les piles avec ça Je peux utiliser... Ah, si Bon, on a mis les piles. Ah non. Pourquoi il y a toutes ces Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Stéphane. Il a 10 ans. Nos parents ont longuement réfléchi au cadeau à lui offrir. Ils ont décidé de lui donner un modèle de petit train à piles. Je pense que c'est une excellente idée et Stéphane sera heureux de recevoir un cadeau comme ça. Je vais lui faire un merveilleux gâteau aux framboises, mais j'aurai besoin de maman pour m'aider. Ok. Je pense. Mais c'était pas ouvert Non, arrive au fermé. Je peux monter là-dedans. Si j'étais un développeur de jeu d'horreur, je... Que okay, je peux me... Oh. Ça m'insurpe pas trop confiance. Le souvenirs. oh Qu'est-ce que c'est Aujourd'hui... Des hommes en costume bleu sont venus voir mon père. Ils avaient environ 30 ans. Le bleu de leurs vêtements était si intense. Je pense que j'appellerais la nuance bleuet bleu. Oh, ça suffit avec ces couleurs. Ils ont parlé de quelque chose dans la chambre de papa pendant plusieurs minutes, puis ils sont tous sortis. Papa avait l'air très fatigué et semblait bouleversé par quelque chose. Ok. Voilà, c'est l'enfer. Oh, attends, mais qu'est-ce que c'est Alors est-ce qu'on peut mettre Ici on a, le on a On a un journal On a un journal je vous rappelle Programme a appris à allumer le feu besoin de moins de 3 bus sèches Ok on va chercher les bûches. Ça serait hyper chelou de trouver les bûches dans la chambre des enfants en fait. Alors, ça, c'est ok. C'est ok. vas y Ok, deux deux. Ok. Après. Oh là, il me fait flipper donc, la porte n'était pas accessible Maman, Dad Des patates. Une buge dans le frigo. il n'y a rien dans le frigo. Tout, tout est bizarre. Je peux Ah à tous les coups il va falloir monter en euh, monter en hauteur. Mom hasn't the in a while. Maman n'a pas décongelé et pourtant. On a plein de choses qui nous trappent. How awful! Très bien. Tout va giga bien mais c'est pas bien, maman. Dans la chambre du petit frère, une petite bûche. Hein Oh Est-ce que... Est-ce que... Le petit frère... cache des bûches dans... Oh Mais c'est pas vrai Mais tu veux les... Tu veux les bûches de papa-maman c'est pas vrai ça Je m'occupe de la bûche, sais pas Voilà. Et ensuite le code. 3, 2. Alors c'est dans quel ordre C'est plutôt 3, 1, 2 ou 3 2, 1, 3, donc c'est plutôt l'inverse. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça Ok. Ok. Alors, on a trouvé des allumettes et une bûche dans la chambre du petit frère. Non Stéphane, jouez encore avec les allumettes et le bidon d'essence Papa sera très en colère s'il brûle toute la famille Une pomme de pain. La petite partie de la pendule à coucou. Papa cherchait cela dans la cuisine. Il a celle à manger depuis très longtemps pour pouvoir réparer le mécanisme. Mais il ne pouvait pas le trouver. Stéphane déteste également cette horrible horloge. Euh, poids. Il ah, faut s'attendre à ce qu'il se passe un truc. Hein. Bon, si je sais faire. Hein. Je suis toute la logique du jeu jusqu'à maintenant. Euh, la bûche devrait être dans le frigo. Ou dans le congélateur. là. Ici, peut-être en ouvrant. Ou dans, ouais, dans la cuisine normale, quoi. Ou dans une poupée. J'ai que des patates. J'ai que des chaussures et des patates. C'était sûr En dessous de l'évier Normal Ça veut dire qu'en fait, s'il y avait cette silhouette, la porte en haut doit être ouverte. C'est-à-dire que la chambre de maman est ouverte. Ok. Ma... Four Have I really been sleeping so long? Ma placard, à mon avis... C'est sûr. On va nous faire une dernière encore. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Ok, le paravent. On peut se cacher derrière le paravent, très bien. Ça ressemblait quand même une vanchie, je suis d'accord. Oh il y a quelque chose en dessous j'ai l'impression. Genre euh, bah du bordel du coup maintenant. Oh attends. Ok. Stéphane, il a encore pris les chaussures de maman pourquoi il fait ça, Stéphane Et pourquoi il veut brûler toute la famille en ayant les chaussures de maman Stéphane Stéphane, c'est pour toi Ok. Est-ce que en refermant et en ouvrant. Non, il y a trop de chaussures qui, qui bloquent. Ok. Mais y est pas ça, hein? Non. Oui Qu'est-ce <rire> que je peux faire pour vous <rire> C'est vrai qu'on ne se brosse pas les dents avec le pourtour de la porte, quand même Et tu sens que c'est quoi comme bug Ah mais oui Tu sens que c'était le bug... Euh... <rire> le gars qui te regarde le gars qui travaille Ah oh, maman, je veux savoir, je veux explorer Non. <rire> euh... <rire> Franchement, ça casse la magie Oh mon dieu, une tête modélisée en 3D coincée dans le pourtour de la porte. Ouais, C'est dommage. A-t-il okay. appelé la reine de pique hein? Oh, non. La magie, elle est encore là. Hmm. Ok. Trouver un moyen de sortir du monde miroir. Mon miroir. Oulah Qu'est-ce que c'est que ce délire C'est ces brosses là Pas de brosser, c'est ça C'est ce qu'on veut me dire Oh le signe des Atreides oh, Ouais t'es sûr. Oh. Okay. Ne s'ouvre pas, coffre. On a récupéré. Ça, à mon avis, on doit tourner. Voilà. Faut qu'on trouve une logique. Est-ce que c'est assez fourbe pour t'indiquer que tu as... Like -like. C'est le même oiseau que la lampe de poche. Like Attends. -like. J'ai même pas lu en plus. Mon père a utilisé ce tournevis pour me construire une balançoire. Ton père a utilisé ce tournevis ici. Ok. mais pas la langue en Bien au contraire Je l'ai même aidé à serrer certains vis. C'était amusant. Pardon Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de... Je... je viens de faire fusionner quoi là Deux corbeaux noirs planent au-dessus de toi. Quatre yeux. Il n'y a pas de cicatrice sur leur peau. Reste, ce sera notre seule bataille. N'abandonne pas. Nous avons une chance de gagner. Deux corbeaux noirs planent au-dessus de toi. Deux corbeaux noirs planent au-dessus de toi. Quatre yeux, il n'y a pas de cicatrice sur leur peau. On a fait, on a fait des énigmes sur 6 euh, on, on sait de quoi il s'agit. Attends, le cas... Les quatre yeux, c'est cela. Deux corbeaux noirs. I get it. Voilà. Donc, euh, nouveau backseat, vous êtes prévenu. C'est ban. Ça, c'est juste. Enfin, euh, là, par exemple, j'ai pas eu. J'aime beaucoup les énigmes par exemple. Et euh, là, pour le coup, ça m'a juste gâché le, le, le truc, en fait. Et je trouvais ça juste pas sympa. Ok. Et c'est marrant qu'il y ait plein de brosses, là, comme ça, et plein de chaussures de partout. Le cadran d'aiguille de... J'allais dire qu'on avait trouvé les aiguilles de l'horloge. Qu'est-ce qu'il y a dedans? et des rouleaux comme ça. It's It won't open. Maintenant, la prochaine fois que je le trouverai des, un, une tête It ou un truc open. dans ce coup là euh. à travers une serrure, je me dirais que c'est une tête, tu vois, on en 3D, quand sinon dans le on de la part. Wow Ok. Très bien. Le tank qui ouvre. Alors, est-ce que c'est le tank du petit frère Mais wouah... Oh mmh. Stéphane Ah ah C'est pas Stéphane Bah écoutez, merci pour la soirée. Ah faire ça Ah oh. non... Ah, recule, recule, recule, recule, recule, ça. T'as jeté chance Stéphane Mais non mais qu'est-ce que... Oh On sort de là. Attends, il y en a un qui est là. Est-ce que les lumières qui clignotent sensent quelque chose On a ici un placard. Très bien. Ok, on a ici une lumière. OK, on voit que dalle. Donc il faut Stefan? Is that you? Allô? I'll save you. Mon no way in. Il est derrière. Il est derrière cette porte. Il est derrière cette porte. Maintenant que j'ai ouvert... Ok, j'ouvre. Un... J'ai le rouge. C'était quoi ce qui vient de passer Là, rentrant... Ok. Très bien. Mon drap, mon drap, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe Ok, là j'ai plus de drap. Okay. C'est Emma Que okay. faire bon, on a le on a le rouge il nous faut les quatre autres les trois les autres ça Oh attendez We don't need to experiment Wa tcha Wa tcha Okay. Ça nous sert à nous protéger, le drain. Ouais, oh, d'accord. Quand on va là-dedans, la logique, c'est que quand on va ici... Ok. Triangle. Alors, oh, est-ce que c'est elle est ce qu'on entend, là C'est elle Est-ce qu'on n'est pas dans une sordide histoire de... Ouais, on l'entend ici. On est protégé, quand on est sous le, sous le drap. Et lui, Stéphane, je pense qu'il a fui quelque chose quelqu'un. Peut-être notre mère, ou quoi. Non, on, on visualise tout ça à travers le prisme de la peur ou la terreur. Ou de l'enfance, tout simplement. On l'entend, mais. Ok. Elle est juste ici. L'IFROM <rire> Ou les cauchemars râpés, moi. Faut pas bouger. Faut pas bouger. C'est jaune. Ok, là. No way. Sac à patate. Mais pourquoi je peux pas Laissez-moi, <rire> laissez-moi Laissez traverser ce miroir. C'est pas vrai, ça okay. Oh, hé, oh Attends. Mais oui, bien sûr Oh Ouais, si, si, si. Parfait. Parfait On a trouvé. Non, plus que le verre. J'ai pas assez de... J'ai plus de quoi respirer. J'ai plus de quoi respirer. Regardez, j'ai plus de... J'ai plus aucun... Euh, Je suis condamné à... à y aller en mode yolo. Quoi Ok. okay. lumière, lumière. 4107 4107 profitez <rire> pendant que la vieille me montre son cul cul à me servir à un café tranquillement <rire> elle l'ouvre pas là il n'y a pas de donc, elle ne passe pas par là. Elle ne va pas passer ici. Peut-être pas prendre le risque. Hein. Est-ce que l'interrupteur à côté de l'ascenseur, c'est ça que ça ouvre Vous savez, il y a deux boutons. Il y a un bouton on/off, un truc, un genre de truc comme... Oh Mais Qu elle qui était passée devant, mais c'était mon frère Oula Oh Oui J'avais raison 4 1 0 7 C'est quoi C'est 4 1 7 ça 4 En fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'ascenseur... un 7 je crois. 4 1 410 7 bah... 4 10 1. Pas bête... C'est super malin. C'est super malin. Et ça Pourquoi La porte La porte qui était bloquée. La porte qu'on ne peut pas ouvrir avec le code. Voilà. Non. Il y avait un passage. Voilà. Je crois qu'on est dans le bon là. Vert. Voilà, c'est là. Très. Et là, avec le bloc d'électricité, qu'il faut aller là et retourner celle là je pense qu'il y a la rouge derrière vous souvenir voilà avec la rouge on accède à là et ici il y a le code 4 couleurs les 4 couleurs les 4 couleurs les 4 couleurs les 4 couleurs, les quatre couleurs oui monsieur to wake up I hope this is just a nightmare the worst nightmare in the world mom please wake me up I saw Stefan was dying I don't want to think about it wake me up now mommy tell me it's not true please Waah wow Mais quelle horreur Est-ce qu'on l'a vu au grenier Est-ce qu est est-ce qu'on l'a vu au grenier Mais si à chaque fois qu'on si à chaque fois qu'on fait on doit retraverser là mais what oh <rire> okay. top gigatop pas hein. Là ou pas je crois avec moi totalement, ok. Mais pourquoi t'as une jambe sous l'ispaï, je sais pas j'y ai discret. <rire> On est d'accord. Ça y est, j'ai compris. Il me faut... Euh, du savon et une bonne éponge, donc. Ça peut aussi vouloir dire casser les miroirs, en fait. <rire> Il me faut de l'alcool ménager. Vanille et du sopalin Du sopalin double épaisseur Ou ouais, avec les mains comme dégueulasse avait ou descendu OK, oui. Boumelle apparaît derrière. 3 3 3 3 4e 4 Cuisine, il n'y a pas de miroir dans la cuisine. J ai... J ai... J ai... Je tire la porte comme ça vers moi. <rire> Sachant qu'on avait un autre truc des choses. Hop là, ça... profite pour résoudre des énigmes en passage. Bien sûr. Non, elle pas... <rire> Comme les vélociraptors, Elle sait ouvrir les... Je suis pressé Attends euh... Pas un horaire particulier Peut-être dans les notes. Souvenir. Coucou Minuit Ok très bien. L'horloge à coucou fait toujours peur à Stéphane. Il essaie de prendre le petit déjeuner avant midi, puis se rend dans sa chambre, où se promène. Pour ne pas avoir à entendre le coucou. Mais papa ne laisse personne le toucher. Ok. Du coup, c'est... C'est pas un truc, ça n'a pas déclenché un... Hein. Oh, oh, oh Chaise, chaise, chaise! Vous <rire> vous sentez le gars qui est, qui est en mode. On va résoudre une énigme! <rire> <C 'est... rire> Maintenant que. Que Fantomas Josiane n'est plus là. C'est bon, là c'est trop loin là, c'est sûr. On la connaît, on la connaît. Ça nous a déjà fait le coup. Genre j'arrive pas, j'arrive pas, c'est vraiment trop haut. OK, ça. La clé du beau papa, il nous a interdit de jouer là-bas parce qu'il dit que c'est dangereux. Et ben... Spoiler <rire> J'y vais avec une chaise pour me protéger. J'y vais avec deux chaises pour me protéger. là pour l'instant j'espère ça fera plus de... Ouh. André hein André Pourquoi est-ce qu'il y a le tableau périodique des éléments La table school. C'est très simple. A l'origine, cool. quand on a inventé le nucléaire... Oula. Formule anti rouille <rire> Voilà, on, a, on, en, on en revient à ce que je voulais faire tout à l'heure. Il y a de la rouille de partout. Qu'est-ce que c'est Quelle chimie Des flacons. J'ai cru. Oh! On oh, a découvert pas mal de choses. Hein. Alors. Rincez à l'eau, remplissez le flacon d'un mélange de chrome. Il doit être à 45-50 degrés. Lavez-le plusieurs fois. Rincez à l'eau. Débarrassez-vous de la rouille. Tout le monde veut se débarrasser de la rouille. Flacon rincez à l'eau, remplissez de le flacon à mélange Il doit être chaud, 45, l'avait plusieurs fois. And your rinse, and your rinse, you smell like the flower. Ok. Le temps est beau ici. Les deux dernières semaines ont été particulièrement chaudes, plus 30 degrés. Gertrude et moi avons une splendide. Mais pourquoi Gertrude sans deck? Gertrude et moi avons une splendide chambre avec un grand et moelleux lit de plumes et des meubles en acajou et une vue imprenable sur la forêt et les montagnes. Peut-être que ma précédente lettre ne vous a pas permis de comprendre tout le charme de ce séjour ici et c'est pourquoi j'ai attendu en vain votre réponse. Comme c'est aujourd'hui mon jour de congé, j'ai décidé de partager mes impressions avec vous, le travail n'est pas trop difficile. Mais c'est beaucoup de responsabilité. Je pense que tu aimerais ça. C'est l'occasion de mettre en œuvre une grande partie de nos recherches. Car auparavant, nous n'avions pas suffisamment de ressources. Mais maintenant, j'ai tout ce dont nous avons besoin. Nos hommes viendront te voir pour te faire une offre d'emploi officielle. Je sais que tu n'aimes pas cette idée. Mais je t'en prie, reconsidère l'offre. Beaucoup de gens te connaissent ici. Et espère que tu te joindras à nous, toi et Iréna. Au fait, comment va-t-elle J'entends entendu dire qu'elle ne se sentait pas bien. Amène-la ici. L'air est frais. L'eau n'est pas la meilleure, mais les membres du personnel reçoivent de l'eau minérale pure. Alors ne vous inquiétez pas, le salaire est décent, presque le double de ce que nous avons obtenu dans notre laboratoire. Aujourd'hui, pour le déjeuner, nous avons une délicieuse bœuf. Une soupe de tomates, de la confiture d'abricots et une glace merveusement crémeuse. Les cuisiniers ici sont tous très qualifiés. Hier, j'ai fait des tests avec ma nouvelle technique. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai trouvé. Je suis sûr que ce n'est rien de moins qu'une percée. Alors venez ici. Je veux partager toutes mes... Il n'a pas fait une expérience sordide. Parce que je vois des gens qui sont en train de... de... Je vois les gens qui ont des, des hypothèses. Mamie. Wow. Pareil. Ah, Peut-être que ça a libéré des éléments sur les étagères. Est-ce que c'est un truc avec genre une bombe atomique Ou quoi La chimie Oh, Hier, c'était la troisième fois que je faisais un vœu au phare. Tout ce que je veux, c'est voir Emma. Mais le souhait ne s'est pas réalisé. Ce n'est qu'un conte de fées sur un vieux phare. L'imagination stupide de quelqu'un. J'ai besoin de trouver Emma car personne ne veut la chercher. J'espère que Stéphane m'aidera des choses. Oh. Si vous ajoutez du tartare de potassium et de l'eau, de la solution... Ok, non. Du... J'ai dit du tartare Du tartrate Du tartare de potassium. Un petit tartare de légumes, bien sûr. Oh, Oh, oh, oh, oh, attends. c'est une recette au fruits et au diamant le reflet il est, il est juste hyper hyper flippant quoi. je peux pas ouvrir là hein? non je peux pas ouvrir de toute façon il n'y a pas d'eau apparemment ah, toujours ces éléments de rouille quoi. oh oh c'est quoi ça Attends, attends. J'ai des chaises, je saurais m'en servir okay. Très bien. Les deux se mélangent, les deux se mélangent. Ok. Alors du coup... Là, il faut ajouter de l'eau maintenant. Voilà. Ce matin, nous sommes allés chercher Emma. Nous avons quitté la maison vers 6h du matin alors que le soleil venait de se lever. Nos parents dormaient toujours, bien sûr. J'ai pris de la nourriture et j'ai trouvé dans la cuisine. Puis, nous nous sommes tranquillement glissés hors de la maison et nous nous sommes dirigés vers la forêt. Nous avons un parfum agréable et frais le matin. On va me réparer tout ça. Hein. Jeune électricien, jeune chimiste. Désolé mais on sait comment ça finit tout ça, hein Je saurai m'en servir hein. à dérouiller. Il y a un truc à dérouiller. Oh Oh Il s'en deck. Ok, ok. Donc, ça doit être dans la pièce en bas. Une vieille clé rouillée. Ceci peut être la clé pour le sous-sol mais malheureusement, cette clé ne peut être ouverte, parce qu'il faut la dérouiller Bien sûr. Ok. On a résolu l'énigme à l'envers, en fait. Non, sous-sol, mais bien sûr Regardez, lumière. Je tourne vers là. Zéro lumière. Zéro lumière. Ça rassure qui, là On avait des papillons. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a suivi un enfant, il est à la sortie du train, il a explosé dans une sorte eh, de... Non mais tous les chaussures, mais non. Est-ce que Emma, c'était pas une copine genre, euh... je sais pas, Emma, je sais pas, de la guerre, mais sauf que on n'était pas dans le même camp. Est-ce que je veux dire N'a pas été très longue. Les gens dans le train parlaient à peine entre eux, chuchotant juste quelque chose de temps en temps. J'ai essayé de demander aux hommes qui se tenaient le plus près de nous dans combien de temps nous arrivons au prochain arrêt. Non, non, la pelle non. L'homme au chapeau a dit avec tristesse dans la voix Trop tôt. On y bun. Puis il a ajouté quelques mots que je n'ai pas pu entendre, mais je n'ai pas demandé à nouveau. Je pense que nous voyageons pendant environ trois heures, finalement le train a fait un bruit de freinage bruyant et s'est arrêté. Ok. okay. Celle qu'on a suivie dans avec des papillons. C'est mon tour. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas besoin de cet examen, que c'était une erreur. Après l'examen médical, certaines personnes sont revenues, principalement des personnes âgées. D'autres sont allées à la porte à côté, et ensuite, ce fut mon tour. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas besoin de cet examen, que c'était une erreur. Mais une femme stricte portant un masque chirurgical ne m'a même pas regardé. Elle a écrit quelque chose dans son journal de bord pendant longtemps, enfin elle m'a demandé mon nom. Elle a également enregistré cela dans son journal, j'étais terrifié. J'ai dû me déshabiller pour l'examen médical, j'ai enlevé mon manteau, ensuite j'ai mis mon inhalateur sur une chaise. La femme m'a regardé avec colère et a crié « Asthma !» J'ai répondu « Oui » et que mon père avait fait un plan de traitement pour moi et peut-être que bientôt je pourrais vivre sans inhalateur. Je ne pense pas qu'elle ait aimé ma réponse. Elle a refusé de me faire passer un examen. Elle a juste écrit quelques chiffres et lettres devant mon nom et m'a dit de rentrer. Ok. Avec le papier, on l'a conçu. Le Panzer, qu'on a vu au départ. On va vers un. Trois, Il y a des papillons tout autour. So Je cherche yet. depuis si longtemps. On arrive devant. Quand tout le monde descend du train, nous avons été accueillis par des gens en uniforme noir. Ils ont crié, nous ont montré quelque chose. Nous oh, n'avons rien compris. Personne n'a compris. Ok. Happy les parents. Je voulais dire que nous avions accidentellement pris le mauvais train, et que nous devions rentrer, mais je ne savais pas comment le dire. Les hommes en uniforme noir avaient des fusils. Ils les attrapaient à chaque fois que quelqu'un tentait de dire quelque chose. Tout le monde marchait dans une direction, vers les portes. J'ai couru. Vers une femme qui marchait avec un petit enfant, je voulais savoir où nous allions. Elle m'a dit que nous allions maintenant passer un examen de santé. Que voulait-elle dire Je ne... pense. Je ne pouvais pas penser correctement. J'ai pris Stéphane par la main et j'étais sur le point de faire demi-tour et de rentrer, mais l'un des soldats nous a frappé avec un bâton. Une femme a couru vers nous et nous a aidés à nous relever. Elle portait une jupe noire et avait également une arme. Elle a ensuite demandé en polonais ce qui s'était passé et pourquoi nous n'obéissons pas. Elle a parlé à l'homme qui nous avait frappés et nous a emmenés dans un immeuble d'étage. Nous avons rencontré un autre personne en uniforme et il nous a demandé dans un drôle de polonais où étaient nos parents. J'ai répondu qu'ils étaient à la maison. Ok... Elle est tu Oh non, ok. I miss you so much. ok. Du coup j'ai inversé les deux. Ah, okay, très bien. Parce que ça c'est... celui-là il doit être à gauche, celui-là il doit être à droite. Je vais essayer de faire un, un grand tour. Parce que si ça se trouve, je l'ai résolu en ayant fait un grand grand tour. ça c'est en bas donc vas-y hein bon c'était bon Bon maintenant on retourne pleurer hein Allez go Maintenant qu'on a... On est passé du professeur yeah, d'état de Comment la... ça se Ah ben non mais bien sûr il veut me faire voir... Euh... Quoi C'est ce qu'on voyait au début par le Judas pour voir ce qu'il y a. Rien... Ah, peut-être dans la chambre, du coup... Oh Je ne peux pas croire que... ce qui s'est passé avec moi quand j'ai quitté le bâtiment, il faisait déjà un peu noir. Ce que j'ai vu, ne... je ne pourrais jamais l'oublier. Près du bâtiment examen médical, cette personne a été pendue. Tout était réel. C'est cette personne et Stéphane ne marcheront plus jamais sur cette terre. Stéphane, mon petit frère, c'est la fin. Il y avait des hommes en uniforme tout autour. Ils ont ri et crié quelque chose dans leur langue. À ce moment-là, je voulais arrêter le temps, tomber au sol et pleurer aussi fort que possible. J'ai commencé à reculer lentement vers les portes. Je ne pouvais pas voir les visages des meurtriers. Mes yeux étaient remplis de larmes. Tout était flou. À un moment donné, j'ai commencé à pleurer fort. Puis je me suis retourné pour courir pas de par chance, mes jambes ne m'obéissaient pas. Ok, la clé qu'on le ouais. pas. Je sais pas que ce soit ça. Ouais, c'est ça. Attention, danger. This is the end. I ran as fast as I could. I ran from the worst nightmare of my life. Suddenly, I felt a sharp pain in my back, then in my legs. I fell to the snow-covered ground. My inflamed face touched pleasant coolness. I squeezed the cold wet snow in my hands, I could feel the withered grass under the snow, my head was in a fog, life is like sand slipping through my fingers, and I'm trying to catch it, but all I can do is pick it up from off the ground, bit by bit, together with dirt that will never wash off. I felt the warmth everything becomes as it was before It's like my mother was here She stroked my head and sang my favorite lullaby Woah woah <laughs> camta joie mec <laughs> camta joie Et eh bien, quelle expérience, quelle expérience, quelle expérience. Quelle expérience. Ah, c'est triste, c'est incroyablement triste. Narrativement, il y a, y, a, y a plein de choses. Et je trouve ça vraiment incroyable que le jeu vidéo permette de, de, de vivre des choses, des, des histoires, de même de comprendre des choses difficiles, les intégrer. Alors évidemment, c'est soumis à trigger, c'est pas évident, c'est difficile. Ce sont des sujets qui sont terribles, c'est la... Il y a une réalité là-dedans, une réalité là-dedans, euh, et euh, au-delà de ça, je trouve ça vraiment euh, incroyable que le jeu vidéo euh, euh, permette de raconter euh, plein de choses, de raconter plein de choses, et de faire ressentir plein de choses. Encore une fois, le jeu vidéo, ça sert à ça, ça sert à, à ça, pas juste, c'est pas juste du divertissement, hein. c'est aussi pour euh, avoir. Des expériences narratives. Très très belle leçon de narration. Et on a bien sûr